Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons jouer à Subway Sharpers. Là, je vais vous montrer une nouvelle. Une nouvelle partie. Voyons. Voilà. Là, je t'en une lettre. Elle voilà. J'ai trouvé la lettre, elle. Oh oh il faut que je devrais rentrer en cette, cette fois Pas comme la semaine dernière Pas comme euh, la semaine Ah oh. Et alors Voilà j'ai pas fait ça exprès J'ai pas besoin de X2 Allez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 et cliquez sur la cloche pour avoir tous mes notifications toutes vos notifications pour, euh, pour ne pas rater des nouvelles vidéos Neuf, Allez, je de récupérer au moins de 1000 1000 euh, argent allez au lieu de de me regarder euh, ce, et là, ici, ça me dérange. Ici. Eh, et... Allez vite, j'ai pas le temps. Allez, ça, me Je crois c'est ici. Regardez, voilà. Eh, c'est pas drôle. Ce jeu est très... compliqué. Il a lancé. Voilà, vous pouvez jouer ça au Poké. Et toujours, cette fois, il y a beaucoup de pierres. 12, 40 barrières. Voilà, je vais avoir juste le D. Ah là, on va faire... Voilà, on dis Wow, j'ai trouvé tous les mots. 150, il m'a pu. Je vais avoir de l'argent, je sais pas, pas, pas des word. Wow. Je vais avoir des argent, je vais. À... Et, et le cinquième jour je vais avoir euh, euh, le super mystery box. Je vais le montrer après. 259. Alors je sais pas de sauter. Oh. Voilà. On joue. 24. Voilà, un jour. Et si vous avez pu cette vidéo, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne pour pas rater des nouvelles vidéos. Si abonnés. 7 abonnés, oui. M merci du fond du cœur. Bientôt 10. Waouh, waouh, waouh, waouh, waouh. Regardez bien qu -ce, que, qu ce que les monstres. Waouh. Je ne vais jamais avoir ça. C'est la première fois de ma vie que j'ai Oh. Voilà, je vais jamais rater. Je ne vais pas parager. Je vais pas rater à, à cela. Voilà. P111, p voilà. Oh. Voilà. Si, si je veux pas, tu veux rester toujours sauter par quelque chose. Avec cette sûr Hey, c'est pas ton affaire. Alors, si tu peux chercher, c'est mon jeu préféré du monde. Alors, voilà. Ça. Voilà. Bon, bon, bon. encore mon cadeau horrible. Oh, toujours verras tout vite. Oh non, mon cadeau horrible. Ah, tu m'avais eu. Ah oui, ça c'est mon cadeau préféré. Cette fois, je veux pas voir en vrai. Cette fois, je, je veux être vraiment en vrai ici. Ah. Comme ça. On fait des jeux vidéo. La prochaine fois, on fera des dessins. Ça, ah, c'est ma dernière fois parce que les jeux vidéo sont... Vous le savez vous aimez les jeux vidéo moi si je préfère les jeux vidéo comme ça de, de, de Run. si vous avez aimé ces jeux mettez un pouce bleu plus 422 voilà je vais maintenant vous montrer c'est quoi c'est quoi le le mystery le mystery le super mystery box voilà c'est celui là j'ai passé ce jour j'ai passé ce jour j'ai passé ce jour et alors je vais avoir vraiment ce jour là et après demain je vais avoir un super mystery box ça je l'aurai alors j'ai choisi un personnage comme toujours voilà voilà et voilà voilà comme ça voilà on saute j'adore euh, ce personnage là ça c'est mon c'est ma préférée du monde je, je viens de la voir Oh, tu vas venir ça. Moi, je protège ça, ma belle. Oh. Ah, la bête de fleur. Je vais voir en hein, rouge.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 Voilà. Je vais voir celui-là, c'était cette tunnel Il dois avoir deux. Voilà, j'adore celui-là, celui-là. Bon, bon. 339. 350. 370. Oh. en voilà, on, bonjour, et merci de tout celui qui a abonné à ma chaîne merci du fond du cœur, vous euh, avez moi aussi moi Uh oh oh Ils sont 601 waouh Ça, je peux avoir 1000 Waouh Je veux... Je, je, je crois que j'aurais avoir 1000, S'il te plaît. Oh, c'est dommage. Voilà, j'adore pas les Spike Guitars Voilà Avec ça. Voilà, j'adore les mots ah. ah. Alors, j'espère que ça, ce serait la dernière partie je que, que la vidéo n'est pas encore euh, blanche. Alors, je suis sur Attends, j'ai fini. Ah. J'ai fini. Allez vite. Voilà. Si vous si vous avez plu cette vidéo mettez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Voilà. Et pardon Voilà, cliquez sur ici, s'abonner, abonner et cliquez sur la cloche pour ne pas rater des nouvelles vidéos. Allez, bye bye, ciao, on se retrouve dans une nouvelle vidéo.